Bonjour, Janine. Bonjour. Que dire ici pour te présenter Je suis une praticienne. J'ai enseigné auprès d'enfants d'école maternelle et auprès de grands adolescents handicapés physiques. Une formation en psychopédagogie et un cheminement personnel m'ont invité à quitter la place du savoir pour accompagner des enfants. Qui se confrontaient à des difficultés de comportement, mais aussi des enfants et des adolescents qui ne parvenaient pas à être élèves en lien avec leur histoire familiale, personnelle, familiale ou scolaire. J'ai éprouvé le besoin moi-même de participer à des groupes d'analyse de pratique en lien avec ces différentes fonctions. J'ai analysé ma propre pratique dans une thèse clinique en sciences de l'éducation, puis dans deux livres, Une difficulté si ordinaire, les écouter pour qu'ils apprennent, puis L'enfant en difficulté à l'école, construire ensemble des réponses, des entretiens, pourquoi, avec qui, comment. Je suis intervenue auprès d'enseignants. Spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants, d'éducateurs spécialisés, d'enseignants de secondaire. Toutes ces fonctions m'ont fait prendre, vraiment, m'ont fait mettre en évidence l'importance et les effets de la parole, de l'écoute, de la relation. Un parcours, un certain nombre de formations, et un diplôme universitaire en analyse de la pratique, m'ont incité à proposer moi-même un accompagnement des professionnels en analyse clinique de la pratique. Pourquoi ce livre et quelle est l'originalité de son approche D'une manière trop répandue encore, les professionnels craignent de parler même entre eux de leurs difficultés, de leurs doutes, de leurs éventuels éprouvés d'influence comme s'ils craignaient d'être coupables ou s'ils avaient honte de ne pas avoir pu y faire. Pourtant, ils sont confrontés au quotidien à des situations difficiles et toujours intrigues. Beaucoup se sentent seuls et certains sont dans une réelle difficulté. Il existe de nombreux ouvrages qui traitent de la supervision de l'analyse de la pratique, mais à ma connaissance, les professionnels eux-mêmes n'avaient pas pris la parole pour exprimer ce qu'ils viennent chercher, la raison pour laquelle ils s'impliquent dans ce dispositif d'analyse de la pratique, ce qu'ils vivent et ce qu'ils y trouvent. D'où l'intérêt et l'importance d'un tel ouvrage et son titre, l'analyse de la pratique, à quoi ça sert. Comment l'as-tu conçu Alors, à partir du fil rouge de l'analyse clinique de la pratique, j'ai volontairement laissé un choix très libre Quant à l'entrée, la porte d'entrée, quant au contenu, au, la forme, le, des textes plus ou moins longs, dans le des dessin, dessin. Quant au contenu qui arrive, euh, c'est-à-dire que chacun avait liberté d'exprimer sous sa signature ce qu'il souhaitait dire, tout en respectant la confidentialité d'une personnes des relectures, d'éventuelles aides à l'écriture se sont imposées, mais nous nous étions de toute censure quant aux propos qui relevaient de l'entière responsabilité de chaque auteur. En lien avec ces témoignages, euh, j'ai interrogé non seulement ma posture de superviseur, mais aussi les raisons qui m'avaient poussé à vous désirer occuper cette place. J'ai ainsi transposé au superviseur, ce que Jacques dit à propos de l'analyste, la clinique, c'est aussi ce qui permet, ce qui doit permettre d'interroger le psychanalyste et de le presser de donner ses raisons. À qui s'adresse cet ouvrage Il s'adresse à tout professionnel de l'aide, de l'éducation, de l'enseignement, à tout professionnel qui occupe déjà la place d'intervenant en analyse de la pratique. ou de superviseur oh. ou qui dévie se lancer dans cette aventure. Merci Jérémy. Merci à toi.